Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'étiez pas seul la nuit dans votre chambre? Moi, oui. Tous les jours. Parfois, je vois une ombre du coin de l'œil. Une ombre rapide et agile. Sur des photos, une ombre étrange est visible sous mon lit. Lorsque je me promène, il m'arrive de voir une seconde ombre sur le sol. La nuit, j'entendais pas sur le parquet de ma chambre. Cette ombre est partout où je vais. Partout où je regarde. J'ai beau essayer de l'oublier, elle est toujours là et je sais au fond de moi qu'elle sera toujours là. Je ne sais pas ce que c'est, mais à vrai dire, j'en ai pas grand chose à faire. En fait, si je ceci, c'est qu'elle est devenue violente, et que ma mère et ma sœur vivant dans ma maison ne me prennent pas au sérieux. Je vais donc écrire un journal pour noter tous les événements étranges à partir de ce jour. Jour 1 Aujourd'hui, j'ai retrouvé mes rats étripés, les tripes étaient enroulées autour du cou et attachées sur le haut de la cage. On croirait qu'il s'était pendu. Lorsque j'ai tout expliqué à ma mère, elle ne m'a pas écouté. Pourtant, une histoire de rat étripé, ça attire l'attention. Puis, j'ai sauvé mon chien dont le collier était bloqué dans les escaliers. Il a failli mourir pendu par le collier. Le reste de la journée s'est bien passé, mis à part cette ombre qui me suit toujours. Jour 2. Aujourd'hui, j'ai entendu des bruits de fracas dans ma chambre. J'ai couru vers ma chambre, mais la porte s'est refermée sur moi, et je n'arrivais plus à l'ouvrir. Plus tard, une ombre est passée sous la porte et j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Ce que j'ai vu m'a dérangé. Tout ce qui était dans ma chambre avait été déplacé. Mon pantin de bureau était pendu par les câbles de mon ordinateur, de même que mon traversin, pendu au plafond par un foulard. Ma télévision, je vais devoir la changer. Écran brisé, plastique arraché, et le reste avait été jeté sur le sol. J'ai peur. J'ai demandé à ma sœur si elle n'avait rien remarqué d'étrange. Elle a souri. m'a répondu que rien ne pouvait aller aussi bien. Jour 3. Aujourd'hui, fut une journée calme, même si elle n'est pas finie. Mon ombre, ce n'est pas la mienne. Elle paraît plus triste. Une voix résonne dans ma tête. Elle me dit « Complète l'ombre ». Je ne comprends pas. Ma sœur et ma mère sont étranges. Elles ne m'adressent plus la parole. Et ne sont pas souvent séparées. Jour 4. Aujourd'hui, j'ai entendu des bruits au rez-de-chaussée. Je suis descendu. J'ai vu une corde et un tabouret au milieu de mon salon. Sur les murs était écrit en noir complète l'ombre. J'ai compris. L'ombre de cette corde et ce tabouret était incomplète. Il y manquait quelqu'un. Peu après, je me suis enfermé dans ma chambre en allumant un maximum de lumière. Et depuis, je suis ici en train d'écrire ce qu'il m'arrive. D'ici un quart d'heure, je vais descendre en espérant que tout ait disparu. Soir du jour 4. Rien n'a disparu. La phrase complète l'ombre est écrite sur tous les murs de la maison. Maintenant, cette phrase tourne sans cesse dans ma tête. J'entendais pas et je distingue une ombre sous la porte de ma chambre. Je veux partir, mais ma conscience me dit de rester. Pour accomplir ce que j'ai à faire. Je n'ai pas d'autre solution. Je dois compléter cette ombre et mettre fin à tout ça. Je sais ce que je dois faire, mais je le ferai plus tard. Pour l'heure, je dois trouver où sont parties ma soeur et ma mère. Depuis ce matin, elles sont parties et je n'ai pas la moindre idée d'où elles peuvent être. Nuit du jour 4. Je viens être réveillé par des bruits dans l'escalier. J'ai vu l'ombre de ma sœur monter vers le grenier avec un tabouret dans les mains. Je suis descendu au rez-de-chaussée. Il n'y avait ni corde ni et Les écritures n'étaient plus là. Je reste perplexe. Serait-ce ma sœur derrière tout ça Mais pourquoi Je vais l'apprendre sur le fait. Monter au grenier et essayer de comprendre cette histoire. Matin du jour 5. J'ai passé la nuit dans le grenier pour essayer de comprendre ce qu'il y avait là-haut. Ma sœur et ma mère... Toutes deux pendues, l'une à côté de l'autre, et l'inscription complète l'ombre écrite sur les murs. Une corde et un tabouret étaient juste à côté d'eux. Je ne me sens pas bien. J'ai la tête qui tourne, je les vois. Leurs ombres sont tristes. Elles veulent que je les rejoigne. Les ombres bougent. Les rats. Le pendu. Ma mère. Ma sœur. Chacune a son rôle. Chacune doit trouver quelqu'un. Chacune doit l'emporter. A mon tour maintenant de trouver quelqu'un, d'être l'ombre du pendu.